La santé est l'une des grandes causes de notre mandat. C'est un sujet qui concerne tous les et les piciakais. Il nous semble important de proposer un lieu ressource pour accueillir, informer, mais aussi permettre aux différentes associations compétentes d'organiser des dépistages. La maison de la prévention proposera aussi des actions de sensibilisation et des actions collectives pour permettre à chacune et à chacun de prendre conscience de l'importance de préserver son capital santé. Cette maison sera située dans les locaux municipaux, près de la gare, place de l'Europe, et des permanences seront organisées dans les différents quartiers afin de les permettre de toucher le plus de personnes possible. Des programmes spécifiques seront conçus en direction des scolaires, des personnes en situation de handicap, des publics précaires. Ce projet remotif, n'oubliez pas, chaque compte le 15 mars permettra demain de le réaliser.